Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 32, psaume 32, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 32. <coughs> Heureux celui à qui la transgression est remise. À qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, rejouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. » Poussez de cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Amen. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu. Infanternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel, notre Dieu. Et prospernez-vous. Car il est saint, car il est saint, car il est saint, car il est saint. Éternel, est grand, grand puissant, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Quand célèbre son nom, grand et éditable, quand célèbre la main, et Dieu qui aime la qui... crise, venez procéder. les genoux devant le car il est notre Dieu et nous sommes de son peuple, de tout-fond, le tout-fond, tout le tout car il est tout car il est saint. Car il est saint. Gloire te soit rendue au notre Dieu. Tu es vraiment saint, mon Seigneur. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce, mon bien-aimé, Seigneur Dieu. Oh, pour te dire combien tu es vraiment Dieu. Et c'est la vérité, notre Père Céleste et notre Roi, en dehors de toi, il ne pourra jamais y avoir des dieux, et il n'y aura jamais des dieux, mon sauveur. Tu es le seul qui a témoigné qui témoigne encore aujourd'hui, Seigneur, que tu as l'autorité sur toutes choses, notre Dieu. Tu es vraiment saint, mon bénémoine Père Divissant. Nous nous prosternerons devant toi, mon béni Père Saint, parce que tu l'es, mon bénémoine Père Divissant, le Dieu très haut, le Dieu très saint, le donateur merveilleux de tout don excellent, mon bénémoine Père Tibissant, le consolateur des affligés, c'est toi, notre Dieu, le Seigneur qui soutient, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui sauve c'est toi. Merci pour le salut, notre bénémoine Seigneur. Merci réellement pour la victoire, mon bénémoine Père Tibissant. Merci béné-père pour l'abondance, mon roi avec toi, nous avons tout pleinement notre bien Seigneur, tu es réellement Dieu mon roi, et ce que toi tu dis est la vérité mon bien-aimé Père Divin. rien ne peut dans ta face mon bien Seigneur, nous marcherons avec toi nous te suivrons Seigneur, jusqu'au bout mon bien-aimé Père Divin. nous marcherons avec toi Père au Dieu, merci encore pour ces instants bénis mon oh bien Père au Dieu où nous te désirons encore davantage d'agir encore dans nos cœurs, mon sauveur, nous te voulons plus que toute autre chose, mon bien-aimé Père Divin, oh Dieu d'agir et d'agir encore puissamment Seigneur, ton peuple dans le besoin mon bien me dieu tu as dit dans ta parole à toi benne-père Dieu c'est écrit mon roi tu sauves tu guéris benne-père Dieu tu dis me pas du sang. ton bras n'est pas trop court mon me pas du sang. nous l'avons entendu benne pas du puissant nous avons voué notre agression mon béni père Dieu le Dieu qui pardonne, mon pas, Père Tibissant. Reviens, oh Dieu du ciel, mon roi. Que ta main soit encore élevée, mon béni, mon Père En fait, nos ennemis plus encore te voir, mon bénémoine, pas de Que tu es avec nous, bénémoine, Père Timissant. Sois élevé encore, mon généreux mon Père, mon Tu es digne d'être adoré, mon sauveur béni. Que ton nom soit exalté dans l'éternité, mon pas, Père Tubissan. Pour ton amour et ta bonté à l'égard des soins, mon Seigneur. Pour ce que toi, tu as fait, ce que tu as fait pour les hommes, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Oh Dieu, les années te louvrent, mon bénémoine, Père Tibissant. Les âges te ne bénémoins, Pas du Vissant. Les hommes te loueront, bénémoins, Pas du Vissant. La nature te louera aussi, bénémoine, Vissant, Et te loue aussi, mon bénémoine, Seigneur. Parce que tu as réellement montré ton grand puissance, Seigneur. Et ta grandeur, tu t'es humilié, mon bénémoine, Seigneur. Tu as montré que tu es vraiment le Dieu très haut. L'alpha et le méga, c'est ton bénémoine, Père du Vissant, Nous voulons nous révêtir de toi, mon oh bénémoine, Seigneur. Merci pour ton amour et ta beauté, Seigneur. Merci pour la grande de de nous visiter encore ce soir. Oui, Père, parce que tu es réellement tout pour nous, mon bénémoine, Père Saint. Béni ton peuple, merci pour le pardon, nos iniquités, nos péchés aussi, nos manquements. mon bien-aimé Seigneur, nous avons vraiment soif de toi encore davantage, oh Dieu. Nous avons failli que tu nous pardonnes, mon bien-aimé Seigneur, que nos cœurs soient purs devant toi, comme nous l'avons entendu, bénéfice Vissant. Oh Dieu, nous sommes droits des cœurs, c'est toi qui nous rend droit, bénéfice Vissant. Béni sois-tu encore en cette soirée, mon béni, mon Père au Dieu, pour tout ce que tu fais. Chaque antique qui a été chantée, mon adoration, mon Père Dieu, pour les enfants qui t'ont chanté aussi encore ce soir. Pour chaque frère et chaque soeur qui est en connexion dans tout le pays où ils sont. Seigneur, nous te disons encore merci, Père au Dieu. Oui, Père, tu as dit que là où deux, trois sont assemblés en mon nom, Seigneur. Mais les voici combien sont aussi nombreux à différents endroits, mon béni, mon Père au Dieu. Seigneur, pour te louer à toi, mon mon Père Dieu, Que tu sois béni, mon béni, mon Père Dieu, Souviens-toi de ton peuple, à toi, qui soit récompensé par toi seul, mon béni, mon Père. Loué soit ton ton, ton, ton Seigneur, mon Père. Béné, Père Tébissant Dieu, gloire à toi encore ce soir pour ta bonté, oui, pour ton amour. Merci pour ce que tu fais pour nous. Loué soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te remercions pour tout, car nous te remercions pour cela, Père Tébissant Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux dans son amour et dans sa façon de faire. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Oui, l'Éternel est vraiment bon. C'est élevons son nom, parce que son nom est, est grand. Il est vraiment au-dessus <coughs> de tous les noms que nous pouvons nommer sur la terre. Et nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux. Il est tellement grand, il est tellement haut, mais il s'est aussi abaissé vers nous pour que nous puissions le connaître, afin de pouvoir aussi les servir avec assurance et aussi avec certitude. Combien il est bon notre Dieu, car c'est vraiment par grâce qu'il nous a accordé le salut que nous pouvons avoir bénéficié encore dans ce moment dans lequel nous nous trouvons. Nous le remercions parce qu'il nous a aussi annoncé d'avance des choses pour nous qui, qui croyons qui sont aussi importantes. Et même si le monde, comme il a dit aussi, que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Nous sommes appelés à pouvoir être conscients des de paroles que le Seigneur a adressées. C'est cela qui nous donne aussi la force de pouvoir continuer à pouvoir persévérer dans la foi, parce que nous avons la grâce de pouvoir réellement aussi le voir. Parce que si cela n'était pas le cas, nous faiblirons aussi dans le chemin où nous sommes. C'est pour ça qu'aussi il avait accordé ce euh, privilège au peuple d'Israël, afin que lorsqu'il levait les yeux vers le devant, ils pouvaient voir que il pouvait voir qu'il y avait quelque chose de tout à fait surnaturel qui les guidait et qui leur donnait la force et le courage. C'était cette colonne de feu. La nuit, il savait qu'effectivement, comme c'est une colonne de feu, qui est là, qui veille sur eux, ils pouvaient dormir tranquilles les avait vraiment aussi démontré que vraiment c'est cette colonne de feu qui le garde, qui le protège, ils devaient être vraiment rassurés lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils sont arrivés effectivement devant la mer, effectivement aussi. Et on a vu combien Pharaon était en colère et qui venait avec sa détermination de pouvoir réellement aussi décimer tout. Et ils ne savaient plus où fuir. Euh, devant, c'était la mer rouge, effectivement. Et derrière, c'était effectivement Pharaon. Il n'y avait pas une place pour pouvoir fuir, effectivement. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu que la colonne de feu s'est positionnée entre Pharaon et eux, effectivement. Et Dieu a ouvert les eaux jusqu'à ce que tout un, chacun d'eux, a eu à pouvoir réellement passer. Il est merveilleux, notre Dieu. Sa protection, son assurance, et, et son secours et son soutien sont garantis pour son peuple. Et ça, nous devons réellement aussi en être certain. Nous ne regardons pas ce que nous sommes en nos infirmités, comme nous venons de pouvoir le lire dans le psaume qui nous a été lu tout à l'heure, je pense que c'est le psaume 32, où il nous est dit effectivement que heureux donc l'homme à qui les transgressions ont été remises, nous pouvons juste lire les, les portions de l'écriture là, comme cela. Dans le psaume, il nous dit, ici, chapitre 32, il dit, heureux donc celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné et l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité c'est merveilleux de pouvoir réaliser cela parce que nous avons un secours, un soutien que le Seigneur, notre Dieu, nous a lui-même accordé de pouvoir avoir vraiment l'assurance dans notre cœur il a dit, invoque-moi dans ta détresse je te délivrerai « Et toi, tu me glorifieras. » Donc c'est là qu'il nous montre aussi qu'effectivement qu'il veille et il veillera toujours sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, même si à un certain moment, il semblerait comme si, vous savez, euh, il, les choses sont tout à fait noires et qu'on ne voit pas tellement très bien notre cheminement dans lequel nous avançons. Nous devons toujours être sûrs et certains, non pas de nous, mais sûr et certain de lui, en fait. Le Seigneur ne pourra jamais se dérober à, à ses responsabilités. Il est toujours, comme il avait dit effectivement, lorsque Moïse a posé la question, de pouvoir savoir qui leur dirais-je qu'il m'envoie vers vous. Tu leur diras que le je suis, le je suis m'envoie vers vous. C'est-à-dire le toujours présent. Il est vrai que nous sommes des hommes qui avons de mémoire et qu'en certains moment, on peut oublier beaucoup de choses avec les temps qui avancent. Mais lui il nous rappelle toujours qu'il est le je suis. Le je suis, c'est-à-dire, il est toujours présent. C'est pour ça qu'il avait dit effectivement aussi parce que cette même parole qui a été adressée à eux a été aussi adressée aussi à toi et à moi aussi à toi et à moi qui avons eu le privilège de pouvoir recevoir ces, ces sauveurs, ces Jésus de la Bible, effectivement, dont les apôtres. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants au Seigneur pour son amour et, et sa grandeur, dans sa bonté, parce que il a... Toujours, s'il ne veillait pas sur sa parole, nous serions le plus malheureux et le monde serait un monde, effectivement, dont aussi la déchéance serait aussi tout à fait aussi horrible. Et c'est vrai, comme vous remarquez, effectivement, Dieu n'a jamais mis en évidence, effectivement, créer la création pour qu'elle soit détruite, effectivement. Dieu a créé cela pour qu'elle puisse exister, afin que l'homme puisse en bénéficier. Le désir de Dieu n'a jamais été détruit, quoi que ce soit. Parce qu'on ne crée pas pour détruire. On crée pour apprécier, en fait. Donc, quand il a créé, effectivement, c'était pour que ces choses-là, c'est pour ça que l'homme a trouvé plaisir dans le lieu dans lequel Dieu l'avait placé. Parce que tout c'est dans l'environnement dans lequel il était, effectivement, le, le réjouissait en fait, même ses yeux, ce qui était, effectivement, il lui manquait absolument de rien. Il n'était pas préoccupé par autre chose, seulement l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, Dieu n'a pas créé les choses. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir aussi, et constater aussi, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse être détruit. Non. Quand on nous parle effectivement de l'enfer, je pense que vous connaissez en scène d'Écriture, la Matthieu chapitre 25, c'est que la Bible nous dit clairement que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Non, non l'enfer a été créé pour... C'est écrit, nous pouvons juste dire, hein, pour que... Peut-être on, on les cite, mais parfois, et, et, euh, et, et, et là, et, les, les, les personnes, effectivement, en fait, disent, eh non, non, non, je pense que c'est cela aussi. Que <rire> voilà, les yeux sont fixés dessus, mais je ne voyais pas. Matthieu 25, verset 6. <coughs> <coughs> Euh, vous connaissez quand même cela. Hein? Verset 37, il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire. Quand avons nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu. Quand avons nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi. Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toujours le bien que l'on fait à quelqu'un, il y a toujours une récompense. Sûr et certain. Tout ce que tu fais à ton frère, le petit bonbon que tu donnes, la petite banane, oui, mon frère. Oui, aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui, qui, que tu fais qui peut être considéré comme... Non, chaque chose que tu fais a de la valeur. C'est pour ça que quand tu donnes même une banane, fais-le de tout ton cœur. Parce que le fait de donner quelque chose, donner, vous savez que la Bible a toujours raison, c'est le maître qui l'a dit. Il y a plus de bonheur, plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors quel bonheur J'ai dit donner, hein? c'est pour ça que Dieu nous, nous, nous, nous apprend à ce que nous puissions être des gens qui sont libérales. Libéral, libéral c'est celui qui a la main toujours ouverte. Parce que quand je donne, c'est avec beaucoup de joie, parce que en donnant, vous savez, ça fait partie en fait d'un enfant de Dieu. Donner, bon ce n'est pas la religion qu'on entend effectivement, qui a, apportez vos biens, votre argent, Dieu vous bénira. Non, non, non, ça c'est pas l'évangile de Dieu. Non, non, non, non, vous avez votre argent, vos biens, c'est pour vous. Mais ici, nous comprenons qu'effectivement, que quand Dieu parle de donner, effectivement, c'est ce que vous ressentez. Dans votre cœur, la joie, pas non. vous devez payer, vous devez payer. Non, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Ça, ça a voir avec les hommes qui cherchent l'argent dans les églises, effectivement. Mais les choses de Dieu, non. Vous vous souvenez, comme nous l'avons entendu aussi avec vous, nous revenons ici. Vous vous souvenez, comme nous l'avons entendu avec vous, les jours de Pentecôte. Pierre a prié, a prêché la, la parole de Dieu, montrant au peuple la voix de Christ, effectivement. Il n'a jamais annoncé cotisation ou même dit, il n'y a rien. Non, même pas, non, c'est ça donc, il n'a pas dit, mais allez, rapportez-nous à manger. Rien du tout. Il a apprécié simplement l'évangile. Dieu prend soin. Dans le cœur de ceux qui ont reçu la sémence, quand ils sont rentrés chez eux, eh bien, vous savez, quand la vie de Christ rentre en toi, tu es heureux, tu veux faire du bien. C'est normal. Un fils de Dieu et une fille de Dieu ne pourra jamais être un égoïste. C'est impossible. Non, non, non, non. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça viendrait d'où l'égoïsme Parce qu'il n'y a plus de démons d'égoïste en toi. Non, je, je voulais un peu, vous avez bon mon oreille, parce que comme je n'entendais rien, alors j'ai voulu un peu, j'ai dit, mon oreille n'entend pas trop bien. Vous comprenez? Non, c'est la vérité. Parce que quand le Seigneur, l'erreur que nous commettons, c'est parce que nous n'écoutons pas tellement très bien. Quand, quand tu reçois le Seigneur, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Mon frère et ma soeur, tu deviens la personne la plus heureuse. Le jour où, où, le jour où tu as reçu le Seigneur dans ta vie, tu as vu ce que ça t'a produit en toi? Mais tu vois que tout le monde était ça, tout le monde était beau, tout le monde était... Il n'y avait personne qui était mauvais, tout le monde était... Parce que tu étais dans l'autre dimension. Ton âme était... C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. On la reçoit quand on reçoit Christ en soi. On meurt effectivement, alors on a les sentiments de voir faire toujours du bien. Parce que Dieu n'a jamais pensé à faire du mal à quelqu'un. Si l'esprit de Christ est en toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne feras que du bien. Et puis quand tu fais du bien, tu ne calcules même pas. Ah, souviens-toi, je t'avais acheté un pantalon, je t'avais acheté un foulard. Non, non, non, non. Ils ont dit ici, que, mais Seigneur, quand, quand est-ce que nous t'avons vu sans vêtements Et pourtant, vous donnez les vêtements aux gens. Quand est-ce que tu l'as fait, effectivement quand est-ce que j'ai vu cela Donc chaque chose que tu fais de tout ton cœur, à quelqu'un de tout ton cœur, sache une chose, qu'il y a toujours une récompense. Avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Quand tu fais pour la gloire de Dieu, il aime bien venir, il aime bien récompenser, il aime bien... Parce que c'est un père quand même qui doit apprécier aussi le bien de ce que ses enfants font, effectivement. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre, effectivement, que dans le cœur d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, il ne peut pas y avoir d'égoïsme, en fait. S'il y a cet esprit d'égoïsme, effectivement, alors où tu as besoin qu'on puisse prier pour toi. Si tu doutes, effectivement, c'est que, d'abord, un, la parole n'a pas pénétré ton âme. <rire> Deux, c'est qu'effectivement, il y a incompréhension, effectivement, de la manière dont Dieu fait les choses. Vous pouvez penser que Dieu se donne la peine, alors que les gens ont prêché, et celles qui ont prêché, effectivement, mais que Dieu se donne la peine de pouvoir placer, non, qu'il soit béni. Dans les saintes écritures, une écriture, qui dit qu'il ramènera le crâne des enfants à leur père. C'est n'est pas l'homme qu'on doit voir. Non, non, non, parce que souvent quand on parle, on dit, oh, alléluia, le frère. Non, non, non, c'est n'est pas l'homme. Voyons la fidélité et la précision de Dieu dans son programme. Il savait que le diable allait tout mettre et sans s'en de ça, mais il a prévu que le Saint-Esprit viendrait pour ramener les choses. Donc, est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est pour dire qu'effectivement, qu il n'y a rien que Dieu a laissé, à hasard, ça doit arriver comme ça parce que le, le diable d'avance il est perdu d'avance j'ai pas beaucoup entendu Amen. que vous ne croyez pas c'est pas mon problème mais c'est déjà il a dit lui-même hein, j'ai vaincu alors s'il a vaincu qui peut le vaincre il a dit mais j'ai vaincu. il a vaincu tout du, il, il a même dit mais j'ai dépouillé Amen. les dominations Amen. Ouais ça ne demande même pas que tu crois non non non même, même si tu l'as déjà fait même si tu dis je, je ne crois pas mais ça ne changera rien il a déjà dépouillé les dominations il a vaincu satan mais c'est vrai frère <rire> toi mon frère toi ma soeur au ciel tu iras. satan peut faire ce qu'il peut faire <rire> ils ont chanté hein? ils ont chanté tantôt vous avez chanté quoi vous avez pu sentir la pesanteur. Je l'ai entendu. Ah, c'est dans ce pas que j'ai chanté. Oui. Ah, mais pardonnez-moi. Nous monterons dans, dans Regardez, regardez, frère et Nous ici, nous devons sauter. Pourquoi Parce que c'est écrit. Que nous allons monter, frère. S'il a dit que nous monterons, il n'y a aucune puissance, mon frère. Ça, c'est 100% vrai. Il n'y a aucune puissance. À moins que tu aies dit, non, Seigneur, moi, je ne crois pas, je ne monte pas. Si toi, tu refuses de monter, tu vas rester. Mais puisqu'il a dit lui-même, il y aura quelqu'un qui va monter. Si tu veux douter, lui-même, il t'a monté l'exemple. Il était sur terre. S'il y avait une puissance pour le dire elle n'est pas montée, parce que dire, tu descends, non, il est, il, il est en train de monter, il s'est levé, regarde effectivement, il est parti, et les nuits la robe des robes, il est parti. Donc, si toi, tu es en Christ, ça veut dire que nous sommes déjà dans les liens célestes. Non, ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. Donc, frères et sœurs, nous, nous, Dieu n'attend pas les pouvoirs que tu puisses croire pour pouvoir le faire. Non, non, non, non. C'est ça qu'on doit bien comprendre parce que Satan joue avec les pensées des gens pour dire, oui si je ne crois pas, Dieu ne va pas le faire. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas le faire. Non, tu perds ton temps. Non, non, non, non. Dieu l'a déjà fait. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe effectivement Vous connaissez juste un exemple d'un aimant. Tout le monde connaît l'aimant Ce bloc-là, comme ça, effectivement. Vous savez, l'aimant attire quoi Voilà, il attire les métaux. Ah, vous connaissez, non Alors, Regardez, vous prenez seulement l'aimant. Hein? Vous le faites rouler ici. Tous les petits clous qui sont même dans les tapis là. On ne va pas les supplier. Ils vont tous. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui est dans le métal, qui a un rapport avec ce qui est dans, dans l'aimant, l'attraction se fait automatiquement. Tu ne vas pas empêcher les clous de pouvoir. Parce qu'il est fait pour être attiré. Tu as même dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit papa, il, il va aller jusque là où se trouvent les mains. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Il a fait en sorte, mon frère et ma soeur, qu'il y ait des frères, des soeurs, qu'il les loue de tout leur cœur. Il a fait en sorte qu'il ait des fils et des filles, qu'il aime de tout leur cœur. Auquel il n'attend pas qu'on puisse le supplier et dire, mais chante, chante, non lui-même il dit, mais quand est-ce qu'on va chanter Quand est-ce qu'on va chanter Parce que ça brûle. Oui, il a fait en sorte qu'il y ait des fils et des filles qui aiment la parole. Quand est-ce qu'on va écouter la parole de Dieu Quand est-ce qu'on va écouter Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est parfait. Il a fait en sorte que rien ne manque, mon frère. Satan perdu d'avance, monsieur. Alléluia. Oh, oui. Au ciel, nous irons. Alléluia. C'est 100% vrai. Frère et soeur, mon frère et ma soeur, toi qui as chanté ainsi Dieu, toi qui as aimé ainsi Dieu, restez ici, jamais. Mon frère et ma soeur, il ne s'est pas révélé à toi pour rien. Non, Satan a été vaincu. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, nous, nous devons chanter. Nous devons danser, peu importe ce que le monde pense. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous, nous savons qu'un jour viendra, nous partirons. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eux, ils vont rester. Mais nous, jamais. La terre n'est pas pour nous le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit, si c'était écrit. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. La maison ne va pas très vite là-bas. Non. Il faut des occupants. C'est toi et moi. Alléluia. Lève-nous, frère.